Salut, euh, c'est Ralagan avec Azovac et aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne. qu'on ne sait pas si ça va donner un truc intéressant ou pas. Étant donné que Warframe a teasé il n'y a pas très longtemps une, euh, un rework des, des maps Corpus, notamment des maps sur Vénus, on s'est dit qu'il serait sympa de comparer les tilesets actuels, de montrer leurs avantages, leurs inconvénients, leurs capacités dans, en 1620 et de manière générale, et ce qu'on espère qu'ils apportent avec ce nouveau tileset. Donc on va présenter chaque tileset trouvables dans différents types de missions, pas toutes, parce que sont assez similaires, et euh, on, va, on va porter notre point de vue d'analyse de vétérans, entre guillemets, sur ça. Voilà, voilà. Donc on y va. Alors On ne sait pas en fait si c'est euh, le T7 Corpus de toutes les planètes qui sont en ou si c'est celui juste de Mars. Bon, euh, euh, euh... S'ils suivent leur logique des anciennes mises à jour, ce serait juste celui de Mars. Ça a l'air un peu plus grand que ce qu'ils ont font d'habitude. Donc ça ne semblera pas non plus que ce soit toutes les planètes. Surtout qu'il y a plus beaucoup de planètes qui ont les t de Vénus qui sont des anciens t-set. Oh, parce oui. que Neptune a des t changés, Pluton. Euh, si, des... Pluton a les mêmes t 7 Si, si, oui, elle a les mêmes t-set parce que sur Cerberus notamment, t'es sur euh, ce t 7 là. Mais en fait, je doute fortement que Cerberus fasse rework, enfin cette map là, si en es... particulier, parce qu'il y avait Ambulas. Mais je doute que. En fait, je ne sais pas pourquoi cette map aurait besoin de rework. Parce que pour moi, ce tissu est, est parfait. Enfin, pour la défense. Hein. Pas pour la défense, mais pour l'interception, oui. Parce que la défense, ça pue la merde. Hein. Ah oui, c'est clairement pas équilibré. T'as des spawns qui spawn là-bas, ils sont à 140 mètres. C'est en termes de défense, bon. Bah, le... le but d'une défense, c'est quand même d'avoir euh, une vague d'ennemis qui attaque au créopode. Bah. Si elle spawn à 140 mètres, bah. Non, mais ils vont changer tous les tissus de mince, je pense. Même celui-là. Ça fera du nouveau. Je pense qu'ils vont garder l'idée le, dans les 27. Contrairement à Uranus, où euh, on a eu le, le rework le plus raté du jeu, euh, on, parle, on, on parle des maps corpus, des maps Greener, des maps VST. Oui, mais ça n'a pas été le rework. Oui, ça se quand même éclaté. Ah, vrai, bah oui, il se peut pas, qui euh, s'est éclaté, bon, la fortresse 3 quoi. Ah, chaque fois que tu lances mis une mission dedans, tu été de suicidé, quoi. C'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai, vrai. Et là, tu te dis, bon, euh, à un moment. Vraiment les ennemis sont même obligés de se faire des sauts de 5 mètres dans leur propre base quoi, c'est logique. Genre t'es chez toi, pour rentrer chez toi tu fais un saut de 5 mètres genre. Sans échelle, y a même pas d'échelle, vraiment ils sautent quoi. C'est... Un concept quoi. Pas qu pas été... Si si si voilà on peut, on peut parler du, du point faible de, de cette map, tu me regardes hein vas-y. Ah vas-y vas j'appuie sur un sort. Regarde ça. Combien de fois le MTP Trois fois. Un sens. Quel plaisir Mais même je plaisir. regarde, j'ai voulu me TP avec mon opérateur, je suis allé un peu trop haut et je suis. Je ne me fait TP. Enfin j'ai voulu me trop. A chaque fois que j'appuie sur 1 je vise léger trop haut, je fais trop TP. Mais c'est de la merde cette main, pourquoi ils ont réduit la skybox à cette à ce point-là A l'époque elle était plus haute. Alors ce til qu'est ce, ce, ce, ce qu'il qu qu a de. En défense c'est le pire. C'est le pire s'il en défense, il les a de mettre trop de temps à venir. C'est. Aucun rythme. Déjà que la défense, ça n'a pas de rythme. Alors là, en interception, il est sympa, donc Il permet en plus de défendre. Il y a trois points qui sont proches les autre uns des autres. C'est-à-dire sur euh, A, euh, non pas sur A, a c'est celui qui est là. Sur B, C et D, tu peux, euh, tu peux protéger les trois rapidement. En bon, ce 7 là en défense, il est éclaté, mais on, ouais, on conclut qu'en interception, c'est un monstre du 7. Ça permet de ne pas casser le jeu avec la cage de Korra notamment. Hein. Que ça va beau faire 40 mètres, euh, bon, là 40 mètres c'est rien, hein. tu protèges même pas deux points. Hein. Et si tu mets une cage en chaque point, il euh, va falloir que tu gères la durée autant que les 0, donc euh, tu peux le faire, mais ça va pas être aussi broken que sur une autre. Alors moi, étonnamment, j'aimerais avoir ce skill set en survie. J'adorerais avoir cette, cette, cette map en fait en survie, enfin pas la map entière parce qu'il y aura pas assez de, de maps, mais elle sera trop petite. Mais je veux te dire, en fait, cette map, tu mets juste cette salle en fait, dans, un, dans une souris, c'est insane, tu T'as des points de camp qui sont très intéressants. de loin, je pense, la... Mais, le... le je pense le meilleur suicide de défense du jeu. Mais après, c'est Alors... pas délicat pour la défendre, parce que les ennemis ils viennent de n'importe où. Alors, attends, je précise. C'est le meilleur suicide de défense du jeu, mais pas, pas dans la défense classique, dans la défense arbitration, tu défends une cible qui bouge. Parce que du coup, tu peux aller là où tu veux, sur la carte. Ouais, mais en défense normale, euh, les ennemis ont, peuvent venir sur les côtés et sur les hauteurs. Ah ouais, c'est ouais. Euh... compliqué la mission, c'est plus rythmé oh, que euh, euh, tu les cerbes je trouve que c'est pas le plus agréable à jouer parce que quand t'es en défense normale, t'as pas une très bonne visibilité. Y a beaucoup de mobs en plus qui, qui sont cachés derrière des, des obstacles. Tandis que la défense, pour habitude, est un mode de jeu très épuré. Genre, pendant le mot. Non, pas le mot, c'est une j'ai oublié le nom de la défense normale. C'est Sard euh, voilà, c'est très, euh, très ouvert. Si on prend le tilt-set Cerberus, c'est très ouvert. Si on prend le troisième 7 qu'on va voir après, il est très ouvert. Généralement, défense est tout le temps très ouvert. Et celui-là, c'est euh, les ennemis spawnent très proches et euh, derrière des obstacles, ils ont des salles. Ah, bah, si tu veux comparer, il y a aussi la défense euh, en Cuba, mais après c'est plus la même euh, map. Les, la défense Cuba, elle est très, très fermée comparée euh, aux défenses de, oui. de, de, de Corpuis. Ça, même... c'est une des, des maps que, que les ennemis ont plus de moyens de se protéger. Même les ennemis infestés, les défense infestées voient leur map plus grande en fait, plus ouverte Que les mêmes ça C'est pas par empêcher un truc tout intéressant, elle empêche de, les euh, les Nova Nix ou les Nova Loki, des trucs comme ça. Oh pour la raison. Enfin Lov L Loki c'est en mode euh, de bain, parce que. Euh, avec en mode augmente, parce que sans mode augmente c'est un peu Mais en gros ça empêche tout ce qui est euh, frame à, à cesser euh, radiation d'être joué parce qu'ils vont se bloquer vers ça que vous avez pas pouvoir les tuer. Que généralement, c'est joué soit avec euh, des messas, enfin, un gros effriar derrière. Messa, Equinox, tout ça. Sauf que Keynote, il va pas gagner de dégâts parce qu'il va pas avoir de kill. Messa, va pas pouvoir être sûr qu'ils vont le cacher, les mains. Il va falloir push. Et en gros, ça bloque pas mal de strats euh, qui ont été over-abusés euh, dans n'importe quel run de défense Alors, à l'ancienne. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est autre chose parce qu'on appuie sur le 4 de Korra. <rire> On fait appel à Yvara, grâce de l'arbitration. Ou alors on met en sécurité le spectre et euh, le mec à défendre. Et voilà, et tu, tu regardes le spectre faire. Coran, en défense récique, c'est n'importe quoi. Hein. C'est le droit de Nix couplé au, au, au cadre de vos bancs. Ce qui est très fort aussi sur cette carte, euh, ce qui la rend un peu plus compliquée que les autres, c'est que quand Ambulas spawn, il spawn juste derrière. Il spawn juste ici. Enfin, un sabre il spawn très loin Ambulas. Enfin, très loin, il spawn en haut. Ce qui est pas, pas mal loin, ce qui fait autant de défendre. On dit là, euh, si tu si t'es hyper with clear, tu peux te faire surprendre euh, ce que je Maintenant, pour l'émission sans fin. Bon, le le, le, le pool de frame en défense, il est assez large parce que le mode de jeu est assez facile. Mais en fait, on, en fait ouais, la map est plus, est plus recrouvillée et... Permets-moi euh... derrière cette carte-là, permets-moi d'erreur. Permets-moi d'erreur. Ouais, elle est très punitif. Mais en détruisant de, de, son, de son espace. C'est une bonne map de défense. Sans créopause. En soit, l'idée qu'il soit placé en plein milieu et qu'on qu galère pour le défendre, l'idée, car la loup, il la comprend. Sauf qu'en fait, euh, comme l'agro des mobs, il est n'importe quoi, on euh, peut dire défendre, quoi. Voilà. Je veux dire, tu, tu mets une bulle de frost, les mobs vont aller dedans, et... Non, tu mets la, la Korra, parce que maintenant qu'il y a tu mets la, le cap de cora les mobs vont, vont focus sur le Créopods avant les Warframes, et comme c'est la plus grosse agressivité, ils vont focus les Créopods, donc ils vont aller dans la cage de cora et ensuite ils vont tirer sur les autres mobs, et du coup, bah, en fait, euh, ça n'a aucun sens. Si les ennemis avaient un focus plus euh, intelligent, ils, ils garderaient toujours l'intérêt euh, de tuer le Créopods, mais s'ils si ne pas totalement les Warframes euh, quand ils voient les Créopods, bah... Et X. oh oui c'est vrai que, ah oui, non mais ouais, non oh, mais c'est là c'est de l'abus en fait, c'est à la fois une map d'interception et une map de défense, c'est Cerberus mais... Bon, au début Cerberus n'avait pas suivi cette de là, il était réservé à la défense, c'est après qu'ils l'ont mis en... Ouais mais en fait c'est une map d'interception, qu'est-ce que je te dise Elle a été pensée pour l'interception, ils ont mis un micro-pod, il y des buzz ouais. dans la défense. ça c'est vraiment une map d'interception pour, pour le coup je suis d'accord pour un rework, pour un, un... un nouvel T-7 spécialement pour... Parce que les maps de Mars manquent curément de 10 de... De... De... De... De... De... De... de défense. Euh, sur euh, Vénus. Le Vénus, excuse-moi. Et le creopot va spawn là ou là Il est en haut. Il a... En fait, là. L'horde, il peut pas spawn sur le quatrième point d'interception qui est là. Il peut pas spawn ici. Là, Tactiquement, tour... le, le point de spawn qui est dans la petite grotte, c'est la meilleure. Parce qu'il est... Il est moins feu des ennemis. Bon, cette en fait, map, elle n'est pas faite pour la défense. Et... C est, c est... Que ce soit la défense arbitration ou la classique, c'est nul à jouer. C'est-à-dire qu'en arbitration, euh, en fait, les mobs vont spawn, c'est pareil. ça va revenir comme sur sa bruce, les spawns vont, vont être trop loin par rapport euh, au P.O.D. Ça va être très très lent avec une nova speed, vous allez vous ennuyer. Et, et à jouer, vu en fait, qu'ils spawnent loin, c'est forcément plus facile, parce que ça laisse le temps euh, à tout, en fait ça vous laisse le temps de... de, de... De, clear, euh, de, tu de... Ce... De... de récupérer de la mana si vous en avez plus, pour une raison X. Enfin ça laisse tout en fait, les mobs sont vivants. Vraiment... Dans la oui. mesure où tu joues avec tes sprites évidemment. Mais en interception, en interception, c'est comme la défense de tout à l'heure, c'est plus petit, plus recovier et euh, euh, plus punitif du coup. Oui mais... Euh... Contrairement à Servirus ici, tu peux cesser à plusieurs mobs avec un seul sort. Ça enfin, a bon. plusieurs points avec ça. Ça va. Si tu mets la cage de Korra ici, tu vas cesser 2 points, et tu la mets au milieu là-bas, tu cesses 4 points. Tu mets les deux cages de Korra, tu cesser 4 points. Ouais, surtout dans l'interception, on sait très bien que le wi n'a aucune importance. Du coup, vous êtes cesser les mobs, donc si la map est trop petite en interception, il faut qu'il y ait beaucoup d'obstacles pour empêcher le cesser. Et ça, c'est pour le CC de Korra, mais des frames comme Nix passent, ça va faire En fait, soit on revoit la Lute 7, soit on revoit la Korra. Là, c'est pas que Korra, je veux dire, mais Nix les mobs se spawnkill sur cette map. Tandis que sur le Cerberus, ça, ça peut pas se spunkiler. Ah si, il peut se mais que sur un point. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs femmes à CC. C'est-à-dire que si tu es en solo, c'est plus, plus dur de défendre. C'est comme Vauban à l'époque, on jouait dans, euh, Vauban euh, sur MO. Sur MO. Pourquoi j'ai dit dans sur Banilus que je me rappelle, on jouait à, à la Bastille. Et on était à le Vortex, en plein milieu. Et veillez pas, que souvent quand les vaux allaient me mettre leur vortex et tout, y a un mec éteigne le laser, puis il y a un mecs qui vont. Ouais, mais ça c'est... C'était mon frère. Ouais, Après, tu, faisais... ouais, tu faisais exprès de prendre le dégât du laser, pour prendre la radiation et casser le queue et tout le monde perd sa clé et qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est très précis comme anecdote. Ouais, c'est... On dirait presque <rire> que ça vient de toi, ça, c'est fou. Comme ouais, hein. ouais. les gens au début, ils connaissaient pas ce truc, ils pensaient que c'était un bug quand c'était pas connu. De C'est à cause des. des quand c'est sorti en sortie, les d'attention, c'était pas beaucoup. Ok, bon bah, finalité sur cette map, si elle se fait rework, ce serait pas mal, parce que c'est une map d'interception, pas une map de défense. Et, et même en interception, c'est problématique, pour la, pour la simple bonne raison que les rois et les opérateurs sont trop forts. Et du coup, le T7 ouais. est désavantagé. Map suivante. Alors, cette map elle est casse-couille en interception parce que les points sont giga éloignés et les portes sont fermées. C'est à dire que si un map capture un point, t'es obligé d'aller jusqu'à l'ouverture de la porte pour pouvoir le tuer. C'est à dire que t'es obligé d'aller sur le point en fait pour le tuer. Tu peux pas le tuer à range. Donc, par exemple, c'est un c'est grand mais tu peux le tuer à range. L'interception ouais. elle est vraiment euh, chiante à jouer, surtout quand t'es tout seul ou quand tu es avec des gars qui restent pas sur leurs points, enfin qui font pas gaffe à leurs points. Quoi. De toute façon, l'interception quand on fout le squad, c'est si chacun sait ce son point et elle ouais, est tab, hein. C'est très ça, que terre, mais pas, hein. ah, Ça ressemble beaucoup à ce Jacques. Et sur leur défense... Euh... soit Les ennemis spawnent de loin, mais ils sont obligés de venir très proches pour tirer. Là où sur euh, la map euh, où c'est renfermé mais, euh, mais on est dans le de dehors, même s'ils viennent proches pour euh, s'ensir, ils restent se protégés. C'est-à-dire que là, il y a ré... une fois qu'ils sortent de la où ils spawn, ils n'ont plus rien pour se protéger, ils sont en air libre. À part ceux qui sont en haut où on, la, on les voit mal, mais ils sont quand même catch par les CC. Comme quoi est-ce qu'il a, est de... est qu a vraiment besoin d'un rework Si il y a rework, je sais pas, parce qu'on encore une fois, Il Ouais, une... je pense euh, il pourrait donner plus de, de visuels, Sur le côté défense-arbitration, on va comment en parler hein. Euh... Cette map est chiant, en hein, défense-arbitration, parce que les mobs spawn trop loin par rapport à là où tu vas aller. Parce que bon, dans en défense-arbitration, jamais tu restes en plein milieu, ça va faire chance de faire ça. A part si vous l'avez plus vite au début mais euh, y a plusieurs points de camp euh, très forts en arbitration sur cette carte. Le souci c'est que même qu'ils si sont très forts pour survivre, livre, euh, les morts sont très très longs à venir. Dans les points de camp euh, très forts. Ouais c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, en, quand t'es en sortie, je vois très, je vois, je vois très souvent des, jeux, des joueurs.. Hein. Non en fait mais je les vois pas en fait parce que c'est le. c'est l'agent lui-même qui se mêle en fait. L'agent lui-même a compris que c'est un point de camp fort. Alors, as... Et t'as le spawn aussi qui est un point de camp fort. Très fort là, le, le spawn, très très fort. Notamment on fait une survie dessus, sur la vidéo sur Keller euh... C'est vrai, voilà. ouais. vrai. Sauf que c'était la même salle, mais pas ce qu'il y avait devant la salle. Ouais, sur, sur la survie, c'est vraiment ce qu'il y avait devant qui était fort. C'était pas la salle. C'est très fort aussi parce que du coup t'as as la hauteur, tu peux voir les mobs à l'avance, et avec une zénith euh, pour des raisons évidentes de, raison évidente de wallbang euh, sur les euh, drones d'arbitration dès le spawn. C'est très fort. Ça permet de, de booster avec les opires, euh, très vite. Donc, ma bah, conclusion sur cette map en interception, euh, c'est casse-couille en solo parce que pour aller d'un point à l'autre, il va falloir euh, venir euh, euh, sur le pont lui-même. Tu peux pas essayer de défendre le point de, sur une distance. A4 évidemment, A4 c'est toujours aussi fort hein, parce que chacun occupe son point et FK et en défense, bah c'est encore une fois, on a pris une anama d'interception pour faire une map de défense. Donc c'est pas été pensé pour... Certes, il n'y a que 3 points, des 3 points à voir, mais ça reste, ça reste bof. Elle a pas sa propre, sa propre identité, cette map de défense. Voilà. Suivante. Les maps excavation, Que, que peut-on dire des maps excavation de manière générale Pour ça, il pour... a rien à dire, parce que ça respecte bien la, la, la logique corpus. Oui, c'est un... très C'est pour l'excavation, par contre. Le tilt-set, la enfin, perturbation qui est le même que l'esquivation il... c'est nul, c'est nul à jouer. Encore une fois, les tilt en... Sets hein, enfin les tilt de Jupiter, sont pensés pour la perturbation. Ils ont incorporé les la perturbation dans d'autres maps du jeu, dans d'autres plans du jeu, mais ils n'ont pas créé de nouveaux tilt Sets prévu à cet effet. Donc en soi, mais je viens de voir la vidéo du coup, Mais bah oui, c'est juste un ruban graphique je pense. Si c'est ça la vidéo, comme je l'ai dit, serva, va servir à... En fait je sais même pas s'ils ont placé de manière aléatoire ou de manière stratégique les, les points d'excavation parce que là en fait l'utilité tactique c'est qu'il y a moins de, de, de points à défendre je sais pas si c'est fait exprès. Ouais, sur l'excavation ce qui est très souvent joué de toute façon, ça change rien, c'est Garax souvent joué sur l'excavation. C'est-à-dire que bon, 4-1 spam mais... tant que les mobs sont, sont low level ils sont one-shot par le, la wave du 1, quand ils sont plus haut level ils meurent pas. C'est couplé à Cora ou à Necros pour avoir le drop rate euh, plus régulier de... Il de, euh, puissance. Ah enfin, oui, non tu prends Fox, euh, Frost ou Limbo. Et, euh, tu prends soit Necros, soit Cora. Généralement, pas ça c'est une question de, de, de choix. On prend Nécros ou Cora. C'est ce qu'on ce qu voit souvent, je ne parle, de, de, de, parle pas de ce que vous pouvez jouer. Je parle Parce que je vraiment souvent joué en, en excavation, c'est euh, Necros, Cora, euh, Gara, euh, Frost qu'on voit aussi souvent. Il y a Je sais pas quoi ça. Il me faut aussi qu'on va de temps en temps. On ne rien à dire sur le rework. Si, rework, on qui garde juste l'espace. Et euh, Map suivante La hein. suivante. La suivante. Les transitions. Euh, tra transitions. Euh, on verra. Sur aucune map, il y a. Bah, en même temps, ce serait pas logique dans le jeu parce que c'est une histoire de. Ah bah, à, à l'époque. Ah oui, bah voilà, regarde, premier tissette à montrer. S'il mmh. est inventé voilà, point de vue 7, parfois vous vous soignez là ou même si vous ne soignez pas là, vous montez tout simplement ici. Et là vous avez l'un des meilleurs points de camp du jeu parce que les mobs en fait ils sont permaciés parce que pour monter ils doivent sauter là. Et pendant qu'ils sautent ils peuvent pas tirer ni rien faire. Voilà, enfin, c'est des infestés, donc ils attirent pas mais les corpus ils peuvent pas tirer. Du coup vous prenez une arme à OE, n'importe laquelle, c'est très fort. Encore une fois, ça être... je pense que ça va être juste une mise visuelle. On visuelle. un meilleur paysage sur les vides qu'on a donné, mais c'est pas mal quand même. Mais en fait, j'ai peur que ça devienne une... un Jupiter 2 cette map. Parce qu'ils ont... avaient une très bonne idée sur Jupiter. J'ai juste peur qu'il dise en fait, si on faisait pareil sur toutes les maps corpus Bon bah ok très vite L'idée de Jupiter est très bien, le tu sais de Jupiter est très bien On parlera peut-être euh, sur la chaîne un jour A mais... mille likes on fera ça Allez Aïe <rire> aïe Allez. aïe l'arrière Like les boys A hein. 1500 Allez. likes je monte pas tête <rire> okay. Ici, euh, contrairement euh, où on fait la camp couloir, la camp couloir c'est en gros, vous mettez un shield de volt, euh, vous avez mis une droite, vous tirer. tirez. Là on est sur... Euh, un si le jeu où vous n'allez pas euh, camper, vous juste garder le, une salle pour pas euh, casser les spawns, pour qu'ils restent toujours dans reste un endroit assez proche de jeu. Mais c'est une salle où quand vous pouvez jouer euh, sans camper à un point fixe. Très bonne ça pour faire ça Et sinon, il euh, y avait une strat à une époque où un certain, euh, une set, un certain fouet était très très connu très très <rire> maîtrisé <rire> Alors, lui, voilà, Juste ici là-dedans, dans cette pièce. Là il y avait un mec à la terre accessible, Il un mec à la terre ici. Il tapait à travers le mur et. Il you know, y avait mais... un Atlas qui mettait un mur ici. Atlas mettait un mur ici. C'est pour dire, hein, c'était vraiment un Atlas qui mettait juste le mur. Et ma euh, permafouet et. C'était easy en fait. On peut parler, ici vidéo sur laquelle or. Alors, pourquoi cette salle est pas mal euh, sur lui euh, en... C'est pas la meilleure salle. Elle permet de faire un truc, on va le montrer. Laisse-moi, laisse-moi faire ça. En plus, je l'explique dans la vidéo sur Keller. Ah, enfin, mais y a pas de mal. en fait. En gros, avec le vortex de Zenurik, vous mettez derrière le mur, ils vont se bloquer derrière le mur. Et euh, avec juste un peu de pénétration, vous tu tuez tout à travers le mur. Voilà. Notamment la Ouais, pas besoin de Zenith, hein, c'est Mercule euh, de Zenith sur ça. Et puis sinon le tilt-set, les mobs viennent de tous en face, ça c'est ils viennent un peu à gauche aussi, mais euh, mais sur cette carte ce qui est bien c'est notamment l'arbitration, parce que comme c'est plus ouvert, contrairement à un full floor, on voit, plus, on voit les mieux les euh, drones d'arbitration qui s'exposent plus souvent, qui sont plus sur Et quand vous avez un spawn juste à côté de vous, il est juste là, hein, il est vraiment... Euh, il est même pas à 12 mètres, hein, il est juste à côté le spawn, vous avez beaucoup de mobs qui viennent. Et du coup c'est bon pour le sénateur. Alors cette salle-là, attends, tu en parler, cette salle-là, juste cette salle-là sans parler ce qu'il y a devant. Cette salle-là, quand... quand elle est pas infestée, il y a une vitre ici. Enfin, il y avait une version avec vitre et une version sans vitre. Alors cette salle avec vitre, elle est insane pour la même raison. Vous mettez, euh, vous prenez une arme à perforation, ça vous tire à travers la vitre et tous les ennemis qui viennent ils meurent en fait. Juste ça. Hein. Vous, vous mettez là, vous êtes immortel parce qu'il y a la vitre. Vous, vous mettez s'il faut euh, des spectres ici, sur les côtés, sur chaque côté, pour que les... les mobs qui arrivent à pêche euh, ne puissent pas passer. Et vous tirez à travers la vitre permanent, et les mobs là bah, là autant mettre un spectre devant la vitre avec une arme qui fait de la perforation. Ah bah tiens, allez, là, est là, celle avec la vitre. Enfin, on va la montrer directement. Enfin, on peut l'expliquer, hop, on s'en va mieux. Voilà. Bah, t'as pas de perforation, là. Ouais. non plus. Oh, on comprend l'idée. Mais en, encore une fois, je pense qu'ils vont juste faire en sorte que les maps fermé. si on doit parler de manière globale des t parce qu'encore une fois, sait pas quel T-7 euh, va être changé. Notamment, cette map là, je pense que elle va, celle, celle d'être faite, elle va être faite de manière plus grande en fait. C'est juste niqué son taille taille. Globalement, les, les survies corpus, l'articette, bah, offre tellement de points de camp efficaces que c'est rare que vous n'avez pas de bon points. <rires> Donc c'est ici que cette map va se faire rework. Et euh, en jugé par euh, le bout de map qui a, qu a été montré, elle va apparaître plus grande. Habituellement, ce, qu ce, ce qui se passe, c'est qu'on campe ici et, et les maps arrivent. Il y a des maps qui vont être euh, coincés ici. ce va. Parce vont nous regarder de travers par le mur parce qu'ils ont un voilac, bon, c'est des bonnes, c'est normal. Et eux qui nous ont en viseur, soit distance pour tirer, mais ils peuvent pas tirer parce qu'il y a un mur, bah ils ne tireront pas, resteront là coincés, ce qui en soit pas un problème parce que ça fait toujours des monstres en rab si jamais on est en, en galère en, en système de survie. Et au fond, des ennemis, la majorité des ennemis viendront devant nous. Donc en soi, c'est un bon util set pour faire la survie de très longue durée et pour AFK, relique aussi y a un mec qui joue, enfin même pas, tu me tu poses un spectre ensuite tu, tu fais le tétable, de temps en temps tu, tu, tu montres que t'es pas FK au jeu, Mais voilà, une question se pose c'est si reward de map 2.7 il y a, est-ce que ça va influer sur le comportement des IA Logiquement ça peut être plus grand vu que c'est des map campus, est-ce que ça va faire disparaître la camp en, en survie Moi je pense pas, si je dois dire dois... Jupiter renforcer la camp. En fait, c'est marrant, Jupiter, en, en, au premier regard, il y a très beau point de camp efficace. Et, et en fait, tu te rends compte en fait, il y a juste, ils ont mis un truc qui s'appelle les Secret Room, qui sont censés être à la base euh, juste pour dropper des mods. Et en fait, c'est juste le meilleur point de camp de tout Jupiter, en fait. N'importe quel Secret Room de Jupiter est un parfait point de camp. Il, man, il manque, euh, alors, on n'a pas montré la salle, donc, camp euh, sur laquelle heure, parce parce est compliqué à trouver. C est, c est, c est, en fait, c'est une combinaison de, de deux salles qu'il faut trouver. Mais, mais vu que tu l'as filmé, donc je mettrai juste l'extrait de laquelle heure. Et... Euh, il manque une salle par contre, celle avec les escaliers qu'on n'a pas dans cette mission C'est ça on fait sous les escaliers qui sont en angle. Ouais, il faut juste camper sous les escaliers ensuite tu peux Il reste une map du trailer qu'on n'a pas vu, mais qui est en sabotage. Et encore une fois, il n'y a rien à dire parce que c'est du sabotage. Le que c'est du sabotage, c'est pas un truc technique, stratégique. C'est juste. Ça va se faire on va dire assez beau, mais pas plus pas plus tactique. Et même si tactique oui. il y a, c'est de la tactique qui sert à rien. Pour la simple et bonne raison que sur Warframe, les missions avec une fin, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en, en espionnage pour faire l'espionnage. Tu prends n'importe quel Warframe, tu sais où sont les, les points d'alerte, tu les évites et c'est bon. Encore une fois, c'est pas un plat là, ce style ce, là il est pas mal. S'il si devait se faire y voir, et là, je reviens encore mes mêmes termes, il va, je pense, qu'il apparaître plus grand. Est attends, on peut, on peut de parler de cette salle -là. il y a un truc qui est marrant dans cette salle là. Je sais pas si beaucoup de gens le savent, vu que ce, ce sera peut pas très connu. Euh, vous prenez une Warframe telle Korra vous mettez une cage en plein milieu en sautant, et les ennemis vont juste tomber dans le vide de manière permanente. Ce qui fait que votre DPS n'a aucune importance sur la mission parce que les ennemis meurent quand ils tombent dans le vide. C'est pas c'est un glitch là. Ah, c'est pas un glitch, c'est juste que vous les ennemis et tombent dans le vide. Voilà, donc maintenant, vous saurez cette astuce. Vous pouvez impressionner vos potes qui ont 9 formats sur, euh, avec un Raven qui a coûté 40 000 plates ce qui vont servir à tuer des mobs, de 10. C'était gratuit, c'était gratuit. Ouais, ça c'est. Ça... C'est un peu divagué. De... Bon, bref, on extrait pour 2000 crédits. Et on passe à Jackal. Ah oui, dans ah oui. Donc ra... de... Oui, c'est vraiment la même salle, vous avez complètement oublié en fait. C'est la même salle en fait que Razorback. Oui, Razorback. Bon, Jackal. C'est euh... ça, le ce calme pour tuer. C'est pas... de merde. Ça sert à rien de discuter comme chose qui va changer, mais il tire dans ses pattes pour tuer. Bon, non, on... On a pas grand chose sur le vraiment facile à tuer, c'est un beau d'évitant. Oui, il est en de camp Vite fait, vite fait Alors ça, si un développeur de Warframe regarde cette vidéo, merci de corriger ce point de camp qui n'est pas censé exister. Alors c'est très simple, vous sautez dans le vide, vous pensez que vous allez utiliser du NTP, mais en fait le jeu il est cassé. Voilà. Là vous allez en bas. Ce... Les mobs peuvent pas venir en fait. Ils peuvent pas venir en fait. Ça voilà. Ah, ça y est, il y a une époque, il y a très longtemps, euh, vous, vous êtes téléporté quand vous allez là. Vous fallait vraiment sauter à l'extrémité, mais en fait vous pouvez plus tout téléporter, mais à peu Donc si vraiment il y a un développeur du jeu qui regarde ça, fixe euh, bizarre. Développeur. Tu sais que bon, notre audience sur YouTube est très. Non, très... Ah, mais je sais jamais, ça fait écho ou, ou je ne sais quoi. Les hein. vidéos qui sont regardées, c'est les vidéos sur présentation en mise à jour. Donc euh, les vidéos de ce genre de trucs, je pense que ça fera beaucoup de vues. Parce Et que sur fait... point de camp, est totalement cassé, hein, parce que les mains peuvent juste pas venir sur vous en fait. Donc vous êtes juste permacé, il n'y a pas besoin de vol de quoi. Mais globalement, les t sets sont ou des têtes juste par les nouveaux euh, types de déplacement, sans parler par les warframes qui se déplacent trop vite et qui se mangent partout. Et euh, niveau stratégie, euh, bah, les sorts ont trop porté portée par rapport au point de spawn des mobs, ce qui fait que les mobs peuvent se faire instant euh, cesser et voir tuer, hein, selon, euh... Les Warframes sont trop avantageux. Ils ont un surplus de facilité à survivre. Rendre le jeu, les t plusieurs plus c'est pas en remove tous les points de camp comme ils ont essayé de faire dans parce que Ça, c'est juste enlever une façon de jouer. C'est pas rendre le jeu plus dur. D'ailleurs, le Fortress Cuba n'est pas forcément très dur à jouer. Le t set est juste ennuyant. Il est sur trois étages à plusieurs endroits. Ce qui fait qu'un sort TC, comme la range n'est pas. Tellement affecté sur la hauteur, ça change rien pour, pour, pour ces frères-là. C'est juste qu'ils désactivent la camp et ça n'a aucun sens. Parce que les ennemis vont se bloquer, ça n'a aucun sens. En fait. Rendre un tilset plus dur, c'est pas désactiver, juste, comme je disais, la camp, c'est juste euh, les... d empêcher d'avoir des warframes qui puissent s'arriver. Dès que les spawn à 13 mètres de toi, qui meurt. Ça, il faut des, des tilsets où les ennemis ont plus d'ouverture pour euh, pouvoir tuer plus facilement. Parce que euh, aussi, les, les entrées euh, toutes petites à, à, à, qui font la taille du shield de volt, bon. Ouais, mais en gros non. ce que tu demandes ce que tu, ce que tu demandes c'est des, bah, des maps à la bataille du feu ou des maps d'entraînement de la CSGO quoi où les ennemis ont ah, une chance de te tuer et toi t'as une chance de les tuer et pas l'inverse. Euh, non mais forcément en fait en soit sinon tu prends t'es dans ta bulle. Et je veux dire que une porte qui fait la taille du, du shield de Volt, bon Bon. Soit, soit l'ennemi faut qu'ils se prennent très proche pour qu'il y ait un zéro qui ait une chance de désactiver ton, ton shield, ou alors qu'il tente de push parce que t'as pas le temps de le tuer, soit euh... Ça, faites quelque chose en fait. Les ennemis peuvent juste pas vous tuer quand vous camper. Bon, en conclusion, parce que là c'est vraiment la conclusion, la belle conclusion qu'on essaie de faire, c'est. En fait, les ennemis n'ont aucune force sur le skill contrairement à Warframe. Bon. Alors que c'est censé être leur, leur, leur, leur, leur, leur maison, quoi. Ouais, c'est leur vaisseau en fait. C'est leur base. C'est nous qui avons une force de suivre. Donc, si, ils doivent avoir une mise à jour. Et si c'est juste visuel, bon bah tant pis, ça sera juste une mesure visuelle, il aura toujours le même problème. Mais si c'est une mesure tactique des maps, ça pourra avoir une importance dans l'émission sans fin. Et là encore, je suis très pessimiste parce que Warframe, comme on le voit assez bien, simplifie de plus en plus les ennemis. Et je pense qu'à terme, les c'est un avis purement pessimiste. Ils vont juste faire en sorte que les maps soient belles, mais pas faire en sorte que les maps soient intéressantes pour jouer dans l'émission sans fin. Juste pour parler de en fait, c'est juste comme on parle de ça, de faciliter tout ça. Jupiter, je crois que c'est le miracle de Warframe. Je crois vraiment c'est le... le. Je sais pas, ils sont déjà à de et c'est le boss qu'on recycle 1500 fois, faut qu'on fasse un truc bien. Ils ont fait un bon événement dessus, ils ont fait un bon reward de la map. Voilà, c'était ce qu'on allait dire. Si les maps les maps actuellement ne sont pas très tactiques, si elles sont plus dans l'avenir, ça va être intéressant. Sinon, bah tant pis. En fait, qu'ils arrivent à faire un équilibre entre maps uniquement pour euh, qu'ils soient belles pour que les casuals qui ne veulent pas faire des missions sans fin de haut niveau. Bah disent ok, c'est super beau, j'aime bien la, la map. map. Et des maps euh, bien pensées pour que les mecs qui veulent camper ou qui veulent euh, faire des survies par camp, hein, faire des survies par set, par 7 bah se là c'est intéressant ouais. pour les jouer cette map, pour jouer cette map pour tel type de composition d'équipe. Et pas bah, à comme dans un coin avec Volt en survie camp, avec Necros. Et voilà. Et en perturbation aussi, bon il n'y a pas de perturbation sur les, les maps qu'on a montré mais globalement, c'est ce qu'on veut ce qu besoin, ces maps. Il y a, y a un set de euh, perturbation sur. Euh sur euh, Pluton, mais' va excuse de sait le euh, merde, escalation Ouais bon en fait ils ont posé, ils ont dit tiens on va prendre les maps d'excavation pour passer à son gant et on va mettre les points là. On, on espère juste que ce soit, soit pas une, un Jupiter 2.0 faut quand même vous euh, cette planète gare son identité et que, donc, on connaît pas les mêmes trucs. Et voilà, tout ce que j'allais dire. Quelque chose à ajouter en plus. Mais ça je donne, ne faites pas une copie d'Uranus et de Fort que Voilà, à plus au bus.